Pêche-toi, mon gars. Qu'on descende ça vite fait. Ah, la descente, j'ai trop kiffé là. Ouais. Oh là là. Allez, fais pas le ouf et maîtrise. Go. Fais gaffe, il va y avoir le chemin. hein ouais. Ouais, ouais. Ça va ou Quoi Ça vaut ou Ça Ça quoi quoi Putain, ça va mec Lève-toi, tranquille. Ça va Attends ma gueule, elle est écrasée en fait. C'est dans la caméra C'est dans la caméra Aïe.